Ciao les petits loups, bienvenue. Welcome avec Task Killer 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Euh, vous l'attendiez cette revue. On va parler aujourd'hui des Ishin EV200D qui sont là. Alors, euh, ben, je vais pas être tout seul pour ça. Vous m'avez surnommé euh, dans, dans une de mes dernières vidéos euh, Jason Stataz. Et bien écoutez, aujourd'hui, pour faire bien, j'ai invité The Rock avec nous. Salut Yacine, <rire> comment que c'est On se dit bonjour comme si on s'était pas vu. Tu sais, t'es arrivé ça. dans le champ avec tes lunettes. Alors, attends, je vais tenter un truc.

Truc. mode interview, je déroule le câble, attention le micro, yep, salut Yacine, comment vas-tu aujourd'hui Bah ben écoute, ça va bien, ouais. avec ce beau temps, donc pourquoi Yacine aujourd'hui ben parce que déjà, c'est mon collègue de toujours pour le FPV, c'est avec lui que j'ai débuté mes, mes premières acrobaties, euh, il me failli le faire vomir d'ailleurs, oui. <rire> et donc aujourd'hui, ben il va être là pour donner son avis objectif aussi sur les EV200D qu'on va comparer aux attitudes V4

que vous connaissez, les Fatshark, bien sûr, qui sont mes lunettes depuis un, un bon moment maintenant. Et j'avais envie de plus grand et j'avais surtout envie de tester les EV200D parce que tout le monde en dit que du bien, forcément. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, prêt à donner un avis objectif sur ces petites EV200D, Moyas Oui, objectif. Ouais. On va comparer ouais. les écrans, ouais. la taille d'écran, euh, le, le, le confort Le confort aussi, le port de lunettes. Voilà. Et puis, euh, bah, on va se faire euh, euh, la portée aussi.

Oui, la portée, bien sûr, c'est un, un des trucs les plus importants sur les euh, EV200D. Euh, donc c'est parti, je vais vous faire euh, tout de suite le petit déballage pour vous montrer vite fait ce qu'il y a dedans et comment elle fonctionne. Là, je vais faire assez vite parce que ça a déjà été fait. Euh, juste après, on va se faire, j'ai emmené que 4 batteries aujourd'hui, on va se faire 2 batteries avec le célèbre Hawk 5 qui est là. Euh, donc je ne sais pas si je filmerai en HD, on verra ça.

Par contre, je lui ai installé la Cadix Ratel dessus pour avoir une bonne image. Donc, on verra ce que ça donne. Et j'ai emmené aussi mon petit Tazprint Print 01 qui est là. Et donc, on s'échangera les lunettes chacun notre tour. Le premier vol, je mettrai les EV200D et Yacine, les attitudes V4. Et au deuxième vol, à la deuxième batterie, Yacine pourra tester et avoir le comparatif avec le V200D. Donc, c'est parti pour un petit déballage. A tout de suite, Yacine. A tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on trouve

quand on ouvre notre petite boîte EV200D, donc vous le savez, il y a une petite mousse de rechange ici, qui se scratche directement dessus. Ça, conservez-le, c'est la forme de la mousse ici, mais conservez-le parce que ça peut vous faire un petit cache à l'intérieur pour sauvegarder vos lentilles. Vous savez qu'il ne faut jamais exposer les lentilles directement au soleil. Vous avez un câble HDMI, on a hop, un petit câble micro-USB.

Euh, ça peut être pour euh, bien sûr télécharger le nouveau firmware s'il y a besoin, mais c'est aussi surtout pour pouvoir recharger la batterie ou brancher les lunettes en direct sur une power bank puisqu'on peut les alimenter en direct. Ça c'est plutôt sympa. Et vous avez deux faceplates, donc la première qui est installée directement, je ne l'ai même pas ouverte, Hop. la première qui est installée sur les lunettes en ce moment euh, où il n'y a pas besoin d'avoir de visuel sur les récepteurs.

Hop, et vous avez celle-ci qui est fournie aussi si vous installez des Trudy, par exemple. Puisque normalement, c'est compatible avec le Trudy. Donc, je verrai ça plus tard pour le Trudy. Mais pour l'instant, je veux les tester telles qu'elles sont livrées. Hop, et sinon

Voici donc les fameuses EV200D, toutes équipées dans leur boîte. On dirait un petit peu un, <rire> un sandwich. <rire> donc voilà, si vous avez la flemme comme moi de monter les quatre antennes sur le terrain, eh ben, laissez-les comme ça, une petite sangle, et c'est parfait pour les transporter. Donc bien sûr, après, dans le sac à dos, un peu moins. Donc c'est parti, je vous montre. Voici donc les EV200D. On a bien sûr avec

la petite notice. Alors la notice, j'aime bien parce qu'elle est super simple, elle n'est pas très très longue et elle est vraiment bien expliquée, même si c'est en anglais. Euh, ça vous donnera toutes les infos, que ce soit pour la, les paramétrages mais également pour comment on installe la faceplate, euh, comment on installe le cache avant, etc. Vous avez vraiment pas mal de petites infos

avec la petite nettoyette qu'on peut mettre dans la boîte à l'arrière ici donc avec les lunettes vous aurez également ce n'est pas monté au départ mais cette sangle qui passe sur la tête, alors c'est plutôt pas mal au niveau du confort, euh, même si elles sont, elles sont assez lourdes elles sont un peu plus lourdes que les attitudes V4

euh, mais le fait qu'il y ait la batterie installée à, à l'arrière ça équilibre un petit peu le poids et si pour moi vous voulez encore plus de confort pour éviter de serrer trop fort sur la face avec les sangles des côtés vous mettez la sangle du dessus et ça vous fait un super maintien donc ça j'aime beaucoup

donc, première chose, attention quand vous commandez ces lunettes, euh, les prises sont en RP-SMA. Alors que général, sur beaucoup de lunettes comme les Fatshark, on est généralement en SMA d'origine. Donc attention, si vous commandez, commandez des bonnes antennes. Ici, avec le 7B, parce que quand vous commandez, vous avez possibilité d'avoir soit donc blanche ou noire, bien sûr, même si les blanches sont très dures à trouver maintenant. Le 7A, c'est moins cher, mais sans les récepteurs. Et le 7B, livré avec les deux récepteurs qui sont là.

Donc bien sûr, c'est l'intérêt sur ces lunettes, c'est d'avoir le quad diversity à la place du diversity habituel. Donc on va commencer tout de suite par l'aspect général, franchement, bonne qualité. Dès qu'on les a en main, on sent que ça a été bien fini, contrairement au EV100, par exemple. Je ne sais pas si tu te souviens des EV100, je les avais reçus, je ne sais pas si tu les avais vus. Mais euh, très faible qualité à côté de celle-ci. Là, on n'est pas loin de la qualité Fat Shark, donc à voir avec le temps. Sinon...

Petit descriptif, on va commencer par le dessus Alors premier bouton ici, bouton mode Qui va vous permettre d'accéder euh, Au paramétrage Donc première chose, si vous poussez vers la gauche Vous maintenez vers la gauche, vous allez avoir accès Au réglages de luminosité, contraste Saturation Donc le petit, le petit menu interne

aux lunettes si vous appuyez dessus vous allez changer le mode vidéo tout simplement pour pouvoir passer au mode av ou hdmi ou hdmi 3d puisque là vous avez possibilité en rentrant en hdmi d'avoir la 3d avec deux écrans séparés donc c'est plutôt sympa deux petits boutons ici qui permettent de bouger sur les canaux ou les bandes directement donc un appui simple en haut ou en bas vous montez ou descendez pour les canaux un maintien long en haut

ou en bas vous allez monter ou descendre sur les bandes 9 bandes disponibles donc 72 canaux en tout euh, autre possibilité si vous maintenez les deux boutons d'un seul coup vous allez supprimer le, votre petit affichage qui, sont, euh, qui est en haut des lunettes en haut à gauche donc là vous n'avez plus d'affichage à part l'OSD de votre appareil bien sûr

la recherche automatique, elle, est sur le bouton mode, vous maintenez le bouton jusqu'à avoir deux bips d'affilée, euh, c'est assez long, vous allez voir, et surtout la recherche est assez longue, surtout qu'il y a 72 canaux, donc euh, un petit conseil, essayez de savoir sur quel canal vous êtes avec votre drone, euh, puis un conseil, voilà, restez sur R1, R2, R3, c'est le plus simple à trouver.

On a un beau petit ventilo ici qui va se déclencher dès qu'on allume les lunettes, dès qu'on les alimente. Euh, C'est le ventilo qui refroidit l'intérieur. Euh, sinon, vous avez possibilité d'alimenter le ventilateur pour refroidir sur l'avant pour éviter la buée. On va en parler juste en dessous. A droite, le bouton DVR ici

donc là pour euh, enclencher le DVR c'est assez long c'est un maintien de 10 à 11 secondes sur ce bouton vous allez avoir un bip et le rec qui se met en vert tout en haut il faudra rappuyer une seconde fois pour euh, lancer l'enregistrement et rappuyer pour arrêter l'enregistrement donc c'est un de ces, ces gros défauts, euh, tout le monde en a parlé et c'est vrai c'est les 10 11 secondes pour pouvoir avoir accès au DVR mais une fois que c'est fait, c'est fait, on n'a pas besoin d'y retourner donc ça, ça vous servira aussi à naviguer dans votre DVR

pour aller voir les images que vous avez tournées si vous avez besoin. Donc, par le dessous, hop, on a ici notre entrée micro. Si vous voulez faire un karaoké, non, pas du tout, c'est simplement l'évacuation de l'air. Euh, vous avez les deux réglages IPD ici, donc pour l'écartement pupillaire. Donc, c'est le seul réglage qui est pour, pour se sentir à l'aise au niveau de la vision. Vous avez une entrée casque ici, une sortie casque plutôt, euh, si vous avez un VTX qui envoie du son.

Une entrée USB, micro USB, pour pouvoir, comme je vous ai dit, soit mettre à jour le firmware, soit mettre, alimenter vos lunettes directement si vous n'avez plus de batterie. Ça, c'est intelligent. L'entrée d'essai, bien sûr, pour l'alimentation, reliée à la batterie. Et donc, le petit fan ici, que je vous disais, mettez sur 1 pour éviter la buée à l'intérieur de l'écran. Laissez sur 0, même si le ventilo tourne, mais vous n'aurez pas de ventilation au niveau des yeux.

L'entrée HDMI, bien sûr, vous avez le câble fourni. Et la petite prise vidéo qui sert d'entrée vidéo ou de sortie vidéo, si vous voulez envoyer l'image sur un autre écran, un autre moniteur, tout simplement. Hop, on va finir par la batterie. Donc, petite batterie, ici, 7,4V, super intelligente, puisque rechargeable par le micro USB, tout simplement. Vous avez aussi le petit témoin qui vous montre. Alors là, on ne va pas le voir grand-chose. Vous appuyez un coup et vous avez le témoin de charge.

Donc ça permet de surveiller et pas bête du tout cette petite installation à l'arrière. Je vous ai dit non seulement ça équilibre un peu le poids, mais en plus, hop, c'est super confortable et vraiment bien assuré. Faut Il faut risquer pas de la perdre en route, ça c'est clair. Donc voilà, on a fait le tour de la question. Vous avez à l'intérieur la petite carte mémoire qui se met comme beaucoup de lunettes.

À cet endroit là et sinon vous avez au niveau des lentilles possibilité de mettre également des lentilles fat shark pour pouvoir l'adapter à votre vue si vous avez besoin la faceplate se détache et très intelligent moi quand je les ai mises au départ j'avais installé la mousse simple celle ci Vous voyez la différence et je trouvais ça pas confortable du tout j'avais un gros jour ici sur les côtés des yeux et en fait ils ont fourni avec cette faceplate qui est beaucoup plus épaisse sur les côtés des yeux

vous voyez, ça s'affine au milieu Et alors là, c'est super confortable Après, vous l'adaptez en fonction de votre morphologie, bien sûr Donc voilà, on a fait le tour de la question Pour les Ishin EV200D Tu as tout retenu, c'est bon Waouh wow, oh. wow bah, Tu regarderas <rire> la vidéo <rire> Allez, c'est parti, on va se mettre en place Donc je vous mettrai les deux DVR Celui des, des EV200D et celui des euh, Fatshark Attitude V4 Comme ça, vous pouvez comparer les deux DVR Mais vous ne comparerez pas les images hein. On sait que les images qu'on a en retour, n'ont rien voir

voir avec le DVR, donc pour ça juste après, on se fera une petite interview, euh, moi je vous donnerai mon ressenti, et puis on demandera à Yacine ce qu'il a ressenti euh, justement sur les images la réception, etc. Je vais te demander de les porter déjà, déjà et tu vas nous donner ton avis au okay. niveau du tes sensations, au niveau du confort Alors. Je te laisse t'installer, pour l'instant tu vas être dans le noir Oui euh, C'est à toi

alors, je te laisse faire. Bien écoute, euh, pour le maintien, déjà c'est top. Tu t'as pas trop de poids sur les yeux là Non, ça ah va. Non, parce que ça tu le règles avec la sangle du Ça soleil. va, ça va, ça m'écrase pas trop au niveau des joues. Parfait. Euh, eh, il, est, il est beau gosse hein, quand même, hein, t'as vu. Ouais, donc bonne sensation à première vue. Ouais. En tout cas, ça te va bien. Hein, sur le dessus de la tête, la sangle ça gêne pas. Je vais faire un petit pas. tour là, pour qu'on voit un petit peu euh, l'aspect.

Bouge pas, t'inquiète pas. Oui, oui. Je fais un panoramique sur toi. <rire> <rire> tu verras la vidéo. <rire> Donc ouais, bon ressenti au niveau de, de, du confort tout simplement. Confort ouais. Ouais. ouais, ouais. Pas de douleur nulle part. Pas de douleur. Pas de, pas de pression euh, ouais. plus importante sur un point que l'autre. Non, non. Ça marche. Donc on verra après la différence bien sûr avec les V4. Tu vas commencer par les V4. D'accord. Bon, allez, c'est parti les amis. On se met en place et euh, je vous envoie les deux DVR.

Do you see you got me falling in more times than I can get out?

with no problem with no problem

Never ever find the right words And there's no way this is real life There's no telling you're the right girl So I can only say that

This is just a must put me in perspective i'm the deepest in the cut everybody tuning in but this is just for us now we know i ain't balling yet hoes wanna holla oh no i don't call them back girl let me see you hold it down we gonna have a blast because i just wanna to know what you're gonna do with all of that I ain't gotta say a word i know what's up

Yep les amis, bon ben voilà, on a volé, on a fait nos quatre batteries euh, avec le Hawk et avec le petit Asprint 01 et puis ben, on, va vous, on va vous donner ben, nos impressions, notre ressenti, alors déjà euh, on en a discuté un petit peu déjà avec Yacine et euh, on est vraiment tombé d'accord, même si moi j'ai pas euh, exactement euh, 10 sur 10 à chaque œil j'ai pas mis de lentilles euh, dans les EV200D, par contre Yacine n'a pas de souci de vue donc il a... Euh,

lui, il a la netteté absolue euh, et on va vous donner tous les deux notre ressenti. Mais euh, en fait, je vais surtout demander à Yacine parce qu'on est tombé d'accord. On a on a à peu près les mêmes ressentis sur, sur ces petites lunettes et, euh, et franchement, euh, voilà, que du bonus. Euh, à savoir qu'on a comparé, garder ça à l'esprit avec les Fatshark Attitude V4. Ça veut dire qu'en plus, dessus, moi, j'ai le True Diversity, le Furious

qui vaut déjà 60 70 euros avec une bonne antenne immersion rc euh, donc voilà là bas on a un pack qui vaut euh, entre 450 et 500 euros là on a un pack qui vaut 250 euros euh, je compte pas les antennes je parle juste du récepteur Trudy

et du prix des EV200D avec les deux récepteurs euh, diversity fournis. Donc, euh, gardez ça à l'esprit parce qu'on est euh, au double du prix pratiquement et il restera que les antennes à acheter, bien sûr, qui fait rajouter, Allez, on va dire, pour aller au plus court, une vingtaine ou une trentaine d'euros euh, pour les quatre antennes. Donc voilà, je vais passer la parole à mon bon Yacine. Euh, tiens, bah, je te donne les lunettes si tu ouais. veux en parler comme ça. Eh bien, mon ressenti. Donc...

Je vais... Le petit point négatif que moi j'ai retenu, c'était, comme je te disais, ce petit flou sur les contours. Mais surtout présent. Euh... Dur à expliquer. Euh, hein, C'est ce... dur à cerner, ouais. ouais

le début t'as pas forcément vu et après on l'a vu sur une image fixe. Voilà, enfin, voilà. on l'a vu en fait sur les inscriptions du t-shirt, de... n'en profitez pas hein, les filles <rire> pour regarder là, on a vu par rapport aux inscriptions du t-shirt a... pour, pour se rendre compte vraiment de la chose euh, il a fallu qu'on fasse ça pour voir qu'il y avait quand même une différence et je confirme avec les euh, Fat Shark Attitude V4, c'est plus net les contours sont un peu plus nets sur les contours des, des lettres euh, euh, mais c'est vraiment un film. il faut vraiment se focaliser sur quelque chose quoi. Super perfectionniste, c'est pour ça.

Ça. Ouais, ouais, non, mais voilà. mais c'est important mais... parce qu'on n'en a pas entendu parler dans, ouais, les, dans ouais. les revues jusqu'à maintenant Et c'est vrai qu'une fois que tu m'as fait euh, sentir ça Parce que moi je m'attardais plus sur les branches quand on volait mm -hmm. etc Et c'est vrai qu'à distance ou quand tu passes dedans c'est propre Avec le V200D, voilà. avec le contraste et la clarté c'est super net quoi. C'est le seul point euh, voilà, que j'ai retenu entre guillemets négatif Qui ne gêne en aucun cas le vol

car, une fois en vol avec la vitesse et tout, bon, ça, ça devient une simple information. Ah oui, et puis tu pas le temps de, pas le temps de, de, de tout de, de analyser. De quoi. Et encore, bah. je ne pilotais pas donc euh, je ne suis pas concentré ouais. sur le vol. Oui, tu es concentré que sur, sur les, sur images, les ouais. images. Au niveau du confort déjà, dis-nous, au niveau de. de sur, sur Alors, tous les vols. Au le euh, je préfère du coup les Ishin. La sangle supérieure, donc, qui est en plus sur les Ishin, euh, permet d'avoir un meilleur maintien, d'être moins serré sur les côtés.

Que, ouais, c'est ça. Parce que pour être à l'aise avec les, les Fat Shark, moi c'est vrai que je serre un peu plus les sangles pour qu'elles compressent un petit peu le visage, euh, parce qu'avec le poids de la batterie, elles ont toujours tendance à descendre un petit peu sur, sur le côté. C'est ça. Et j'ai un peu moins de poids aussi au niveau du nez. C'est tout bête, mais. Oui, grâce à la sangle. Alors que les lunettes sangle. sont plus lourdes. Alors que les lunettes sont que, euh, que les Fat Shark, ouais. Voilà. Après, en termes de confort euh, visuel avec l'écran 16:9, il euh, n'y bah, a pas photo l'immersion totale. Euh, total. total. C'est génial. C'est bah, beaucoup, beaucoup mieux.

J'ai kiffé aussi, je te coupe la parole, mais de toute façon je fais ce que je veux, c'est mon micro. Euh... <rire> Même s'il est plus costaud que moi, hein, je fais ce que je veux, c'est ma revue. Bref, euh, c'est la sensation que j'ai eue quand j'ai porté les EV200 pour la première fois quand je suis parti, avec la Cadix Rattel, euh, donc montée sur le IMAX Hawk 5, c'était franchement terrible. C'est hallucinant, euh, la propreté et l'immersion tout de suite dès, dès qu'on part en vol. Quoi. Voilà... Euh, bah...

On a, vu, on a vu la différence d'ailleurs entre la ratel et la Foxy et Arrow et puis, Micro Pro <rire> euh, qui est, qu est sur mon, mon petit print. C'est vrai qu'il y a une différence de netteté, ouais. Ouais. Tu, donc, que tu verras avec l'enregistrement. Tu, tu veux dire autre chose ou tu nous donnes directement euh, ton ressenti global. Après Une dernière chose, euh, bah, moi c'était la distorsion de l'image du 4 tiers et 16 neuvième, moins importante je trouve sur euh, les Ishin.

Ouais. qui me donne un confort un peu plus agréable moi, en termes ouais, de vol. il ouais, y a moins euh, oui, il y a moins de ouais, oui, d'effet de, voilà. de oui, de je vois les ovales les un ovales peu sur les côtés. D'accord, du perturbe un peu moi, qui est pas trop Bon, après il y a des réglages les, hein, des caméras

4 tiers, 16 neuvième par rapport aux lunettes. Bon, là, on a volé avec les deux. C'est vrai que les euh, attitudes V4 sont en 4 tiers, en format 4 tiers de base. Il n'y a pas moyen de mettre en 16 neuvième. Euh, sur celle-ci, on peut passer du 16 neuvième, c'est le format de base en 4 tiers. Mais, euh, merde, je ne parle pas dans le micro. Mais en fait, c'est pas un vrai 4 tiers. C'est un, une image croppée euh, qui t'enlève te, qui les bords pour oui. te transformer en 4 tiers. Mais tu ne te retrouves pas avec un vrai 4 tiers. Quoi. Donc, ouais.

Après, bah voilà, on va faire une petite conclusion quand même. Euh, si on prend le budget d'une personne qui a 250 euros et derrière on lui doit lui dire tu dois rajouter 200 euros pour avoir du fat shark, qui sera pas forcément mieux, on reste sur les ishines. Ouais. Il n'y a pas photo.

Et... Ouais, parce que là on a comparé aux attitudes V4, mais je sais qu'il y a eu d'autres vues comme Wii FPV, coucou Weor, coucou Culture, euh, et, et bien d'autres qui ont fait des comparatifs. Euh, et c'est vrai qu'avec les e Ishin ev EV200D, euh, on est au-dessus des Fat Shark Attitude V4 qui sont déjà plus chers, euh, puisqu'on atteint, euh, on est même au-dessus des HD3, selon, selon beaucoup, euh, selon Motar Geek, et on arrive pratiquement au niveau des HDO

au niveau de la qualité et de la taille d'écran euh, donc tout ça pour dire qu'on est vraiment au dessus des attitudes V4 quoi qui sont déjà de très bonnes lunettes hein. il n'y a pas photo ouais. après euh, on n'en a pas parlé c'est vrai que sur euh, les pertes qu'on a pu avoir on les a eu au même moment niveau de la réception au niveau de la réception ouais. oui

oui tout à fait, donc on peut conclure euh, sur au euh, niveau de la réception que, alors je précise que j'étais en euh, 100mW sur le Hawks 5 euh, et j'étais en 25mW sur le TASprint euh, et on a eu les, pratiquement les mêmes pertes en même temps, on se le disait quand on avait des, grisou des grisillements ou ce genre de choses et on les a eu en même temps pratiquement, donc euh, je ne dis pas que les euh, EV200D sont, ont la même réception que les Fat Shark Attitude V4 parce que dessus j'ai le Trudy euh, donc on peut dire que les

et euh, les EV200D ont une très très bonne réception et sont euh, au moins au niveau du Trudy, quoi, voilà. qui, qui vaut un peu plus cher pour mettre sur les Fatchars, bien sûr. Voilà, bah pour moi, ouais, ce sera tout.

Donc je voilà. finirai là-dessus euh, en termes de rapport qualité-prix. Longtemps. C'était cool. Beau, ouais. Ça faisait longtemps. On a réussi à pas cracher. <rire> <rire> On a même fait un touch and go par terre. Oui, J'ai eu, eu du bol. <rire> bon, bah, écoute, merci beaucoup Yacine d'être venu, euh, merci d'être mon pote c est, c est et merci d'être honnête parce que c'est parce que toi qui m'a fait remarquer ce petit détail. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais comme tu me l'as dit, euh, ça, ça suffi... ne gêne, voilà, gêne pas au vol et ça suffit pas surtout ça pour les dénigrer

je t'aurais dit bon euh... oui voilà si elle valait 450 euros euh, à choisir entre les deux

euh, franchement je préférerais euh, les attitudes v4 voilà. avec le true diversity le true Di bien sûr euh, mais à 250 euros ça suffit pas pour les dénigrer non. ou pour les descendre c'est actuellement sur le marché et là je m'avance pas parce que je suis pas le seul le meilleur rapport qualité prix euh, en matière de lunettes pour ceux qui ont 250 euros à mettre en, entre 200 et 300 euros à investir euh, par rapport à 500 euros qui est quand même un budget différent on peut se racheter un drone hein, avec 200 oui. euros n'hésitez pas franchement meilleur rapport qualité prix du marché

il n'y a pas de souci en, en, en ce qui me concerne. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ça marche euh, ça. Merci beaucoup Yacine et puis euh, ben, nous, ben voilà on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Euh, merci à tout le public <rire> et puis moi, là-dessus, ben, il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, à très bientôt dans mes vidéos et... Ciao, ciao les petits loups J'allais le dire... <rire>